pensez pas euh, que ces personnes-là, que vous devez vous détacher d'elles. Voilà, par exemple, quand je prends ton exemple, tu as vécu sous ta mère depuis des années, ton père. 35 ans, hein? d'accord. Quand on dit que ta fondation est, euh, est erronée, ça veut dire que... Les charges de papa et de maman, c'est sur toi. Les problèmes de papa et maman, c'est sur toi. Euh, et quand je dis papa et maman, parce que quand un homme accouche, quand un homme et une femme ont des enfants, c'est leur responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Quand ils portent la charge, ils déposent sur un enfant. C'est comme si on ont porté leur malédiction, ils ont déposé sur cet enfant. Et généralement, vous ne vous rendez pas compte. Parce qu'on vous fait ce chantage qui vous fait croire que euh, « si je m'occupe de mes frères, que je suis une bonne soeur, je suis une bonne enfant ». Et sans le savoir, on cherche l'approbation indirecte des parents. Sachez qu'il y a les parents qui, si s'ils ne sont pas satisfaits, « tu montes, tu descends », ils ne seront toujours pas satisfaits. Donc c'est vraiment ça que tu dois comprendre. Et il y a les charges positives quand ton argent commence à augmenter. Il y a les charges négatives. Les charges positives... C'est quand peut-être ton argent monte, tu commences t'achètes une voiture, tu t'achètes un terrain, tu peux avoir 5 millions. Mais si dans une journée tu dépasses 3 millions ou encore tu sors 10 millions, ce n'est pas pour aller payer les études de ton frère. Ce n'est pas pour aller euh, payer une dette que ton père avait depuis on, on le harcèle. Ce n'est pas pour aller... Et malheureusement, beaucoup de choisis ne comprennent pas qu'ils doivent arriver à un niveau où ils se détachent. Il ou détacher volontairement. C'est-à-dire, tu prends ton chèque. Tu n'as pas la pression, oh, si je ne paye pas sa maman, on va dire quoi Si je ne m'occupe pas de l'enfant de ma soeur, si je ne... Il y en a bien des personnes qui à la rentrée. Vous payez l'école de tous les petits-fils de votre famille. Il y en a qui ont au moins 15 petits-enfants à leur charge. Tu n'as pas seulement peut-être ces deux ou un. Et, et tu prends tous ces enfants-là sur toi. Maintenant, ça commence à devenir euh, un fardeau que tu n'as pas demandé, mais qui est sur toi et que tu crois que tu es obligé de porter et que si tu ne portes pas, tu seras maudit c'est dans ça que tu te trouves maintenant quand je vous dis de refaire vos fondations refaire sa fondation ça veut dire que tu enlèves l'impact émotionnel que ta famille a sur toi voilà, ma tante va se marier ma cousine va se marier c'est moi qui dois organiser le mariage Oh, c'est le baptême, c'est moi qui dois faire tout dans le baptême on t'envoie, tu es obligé si tu meurs, tu crois qu'ils ne vont pas vivre ils vont bien vivre donc tu peux aller mourir sans souci. Quand on vous dit souvent que vous devez mourir, ça veut dire que tu restes comme ça. Tu es dans ta famille comme si tu étais mort. On dit qu'il y a des choses. Tu n'as pas la pression. Si je peux vous envoyer 20 000 j'envoie. Si je ne pas envoyer 100 000 j'envoie. Je ne peux envoyer 1 million, j'envoie. Ce n'est pas vous qui allez venir m'imposer. Et malheureusement, dans tous ces cas-là, quand tu envoies ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais satisfaits voilà de 3 ans de oui elle ne veut pas savoir c'est ton argent non et ces gens là quand ils ont une attache chez vous tu vas m'acheter, tu dis que tu achètes la voiture à ta tante toi ton oncle la personne va bouger la voiture ou bien tu paies la maison à la personne ou tu loues la maison à la personne vous avez un problème la personne sort de la maison il laisse même tes 6 mois de loyer là bas il s'en fout tu avais à payer l'école 200 000 Peut-être la personne venue chez l'enfant en octobre. Donc c'est-à-dire que tu venais à peine de laisser l'argent. Tu pleures ton argent. Et tu pleures aussi le mépris qu'on t'affiche. On ne reconnaît pas. Arrêtez de chercher la reconnaissance de vous. Ça ne va pas venir. Je ne sais pas comment vous ne comprenez pas ça. Ils ne vont pas reconnaître tes efforts. Arrête même de faire des efforts. C'est depuis que tu es petite que tu fais ça. Depuis que tu es petite, tu fais apprise à apprécier l'autre personne. Et quand ils t'apprécient même, c'est parce qu'ils veulent demander encore l'autre. C'est parce qu'ils veulent encore l'autre. Donc, vous êtes appelés à briser ces malédictions générationnelles. Maintenant, vous devez, pour briser ces malédictions générationnelles, vous devez, euh, comme tu as, tu as vu dans ce rêve où ton père était dans une. dans, dans un lieu sacré, beaucoup d'entre vous qui êtes les choisis, quand vous allez vous détacher de cet impact familial, vous allez euh, commencer à vous libérer premièrement en vous libérant ça va libérer les autres maintenant n'essayez pas de les forcer, oh, regardez les vidéos, va faire le travail Non, laisse-les, laisse je... tu as essayé non, Et ok, je... tu les as convertis ça a donné quoi? voilà, c'est bien ça c'est bien ça, même ta mère non, oui c'est bien, c'est très bien ça parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas changer, il y a les gens que sur si le leur donne la liberté que toi tu es en train de vouloir avoir pour toi ils ne vont rien faire de ça. Alors que toi, si on te donne la liberté, tu vas aller prospérer. Eux, ils ne vont rien faire de ça. Parce que ce n'est pas dans leur gène. ce n'est pas... Tout autre que vous dites, ils ont des vies choisies là, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Je vous assure, celui qui J'ai acheté au Cameroun. Oui. oui. Avec le kit qu'on a mis à l'école. Tu as envoyé quelqu'un qui de, avait, avait des soucis de passeport. Oui. J'ai envoyé. Comme il était dans une dépression, j'ai suis que de motiver. J'ai envoyé votre lien. Et il regarde les vidéos. <rire> en l'espace de deux semaines, il a pu, ses ouais. parents, lui trouver de l'argent pour qu'il vienne au Cameroun faire son passeport. Oui. Et que lui, il a fait son passeport. Quand il arrive, il lui dit, tu ne trouves pas que c'est ce que je t'ai donné. Je t'ai envoyé. Là, tu as commencé à envoyer c'est ah, ça que maman a pris le fond de chrétien là-bas. il n'a pas réalisé que même pour avoir ce crédit, oui. on va aller pour un crédit. On, lui on refuse. On refuse, on craint peut prétexte. Et que tout ça a favorisé qu'il fasse son voyage et qu'il vienne faire son passeport dans les comptes. Arrêtez de forcer votre famille. Parce que c'est un peu comme si vous êtes dans, dans la grotte ensemble. Tu mets les ailes sur toi, tu peux commencer à sortir, à voler pour sortir vol, tu sors, tu cherches la corde, tu envoies. Celui qui veut, il va monter sur la corde ou sur l'échelle. Mais n'essaie pas de dire que, ok, j'ai mets mes ailes, je vais me porter, je vous porte avec moi, tu perds ton temps. Tu vas tomber, tu vas rester dans la fosse là. Tu vas rester là-bas avec eux. Arrêtez, arrêtez. Et certains d'entre vous, l'influence qu'ils ont sur vous est tellement spirituelle. C'est comme si vous êtes mariés à vos parents. Ils ont une influence. Ta mère veut que tu arrêtes ton mariage, elle veut gâter ton mariage. Pour, je sais pas ce qu'elle va profiter de ça. Yeah, Mais je sais. Je serai à disposition. Voilà. Bien. Tu étais consciente que quand tu avais l'argent, après l'argent elle est fini. Tu ne sais pas comment c'est ce qui s'est passé sur ton argent. C'est parti. Oui. Et vraiment, je Je une grande. J'ai oui. pris oui, une maison en 4 ans parce que je me souviens il faut que ma soeur ne chante pas il faut qu'elle soit il faut que ta soeur il faut que ton frère et quand je, et quand je prends dans cette euh, c'était comme une vraie mémoire il y avait des, des mains je ne pouvais pas parce que j'avais commencé à faire des prières donc j'avais comme une mémoire Dieu me disait regarde ici l'acte que tu as posé pour ça regarde comme ça est-ce oui. que le fait d'avoir tous tes frères à ta charge ne pouvais pas poser un problème pour moi, pour moi. La famille ne peut pas te permettre d'être équilibré dans ton mariage. C'est pour ça que vous devez absolument vous détacher de votre famille, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Ils ne vont pas t'aider financièrement. Et au contraire, ce sont eux qui vont prendre. Tu peux rester en une journée. Tu as payé le billet d'avion de ton frère. Tu as payé les frais de, de, de scolarité de ta soeur Tu as payé l'hôpital de ta nièce Le soir, il vient encore te dire Paye-moi ça, achète-moi ça Tu dis, mais vous n'avez pas vu ce que j'ai dépensé aujourd'hui Vous n'avez pas vu ce que j'ai dépensé Devenez, Je dis dis, ah, moi je ne sais pas ce qu'il vous faut Si vous me vous fautez seulement Je ne sais même pas Vous courez, vous partez encore C'est quel genre d'approbation que vous cherchez C'est quel genre d'approbation ça vous donne quoi Appréciez-vous vous-même Lève-toi le matin, ça, tu vas rester devant ton miroir Tu t'aimes, tu dis que tu es bien, tu es belle tu es gentil. Parce qu'ils aiment... Et il y en a même qui vont gâter ton mariage parce qu'ils veulent être la seule personne qui ont les seules personnes qui ont ton attention et ton énergie et ton argent. Ils savent que si tu parles dans ton mariage, tu vas t'investir. Au lieu de leur donner maintenant peut-être 200 000 le mois, tu vas peut-être donner 50 000. Parce que ton argent, tu vas vouloir investir. Ok, je veux faire telle chose avec mon mari. Je veux qu'on fasse telle chose. Je veux qu'on fasse telle chose. Voilà. Tu vois. Ah, yeah. J'ai eu, la grâce, eu Tu t'es séparé de ta famille Tu es retourné dans ton mariage Tu as avancé 2 millions pour un terrain Voilà, continue Dis-moi, je te coupe. Euh, euh, je, je suis sortie De mon école de médecine Je de n'ai de mm -hmm. jamais travaillé Je n'ai jamais travaillé oui. J'ai déposé des grands d'enfants Je n'ai jamais Je n'ai pas compris Je n'ai pas Tu respires trop l'argent, ça se voit sur toi Maintenant, ton problème ça juste été ta famille Tu dis que tu pas dit à ton frère que tu veux ouvrir Santé de santé, Il tu es folle Attendez, je vous de toi. Quelques temps après je suis venue avec les dossiers que j'avais Voilà. Et c'était suffisant. J'ai ouvert mon conseil de santé. 8 mois après, les 3 millions, j'ai totalement le dernier agent 350 que j'avais, j'ai pris la chambre Ah, qu'est-ce qu'il y a sur vos familles là Le truc c'est que votre famille ne va pas écouter les conseils que vous leur donnez. Concentrez votre énergie sur vous. C'est-à-dire, lave-toi avec Onalia. Euh, prends le sel, fais le don, tu refuses. L'énergie que je passe à vouloir te faire faire ça, dès que tu mets ça sur moi, je fais et ça me donne mon argent. Parce que vous n'avez pas le temps, il n'y a pas le temps pour ça. Et, et je n'ai jamais travaillé. J'ai réouvert, j'ai laissé le local que j'avais parce que le local était inventé. Je suis je petit local, malgré tout, bien placé. J'ai en de baisser, ça J'ai lancé en moins de 3 mois, j'ai lancé le Voilà. Et en moins de 6 mois. J'avais récupéré tout ce que j'avais imaginé. Oui, mais imaginez que... Parce que toi, ton problème, c'est que tu es têtu. Tu es têtu. Vous connaissez que la bénédiction est sur vous. Et ce n'est pas sur votre famille, c'est sur vous. Il y a une différence. La bénédiction sur moi, la bénédiction sur ma famille, c'est deux choses différentes. Je suis choisie, je suis dans ma famille. Et vous connaissez, vous avez le bon cœur. Si Dieu vous donne un milliard, vous allez partager 500 millions à chaque, chaque membre de votre famille. Je ne sais pas ce qui vous arrive. C'est tout simplement fou. Donc, c'est comme ça que vous êtes. Dieu connaît des gens. Maintenant, vous devez apprendre. Vous devez arriver à l'étape où vous apprenez. Apprenez à serrer le cœur. J'ai mon argent. Tu peux prendre 3 millions, tu mets que tu investis sur un endroit. 10 millions, tu investis. En deux mois, tu as l'argent, tu rembourses. Et deux mois plus tard, tu as l'argent pour acheter encore même deux, pour ouvrir encore deux sous-puissants. Dans vos distractions, votre problème, il y a les gens de votre famille qui partent pratiquer sur vous. Et c'est que vous ne comprenez pas. Il y a les gens de vos familles qui pratiquent sur vous. Tu vois que tu pas, tu sur le sang de santé, ils sont contents. Oh, hey, Jocelyne a ouvert le sang. Ah, oh, Jocelyne. <rire> Mais hey, Jocelyne, hey, vraiment, on vient arroser. En venant le jour pour arroser là, qu'ils ont pris une bonne boule avec eux. Ils ont un bon truc qui vont verser chez toi. Tu vas lire leur. Tu vas confirmer le code. Mais soyez plus bêtes. Ouais, Seigneur, je sais que vous fait que c'est quoi votre problème C'est quoi votre problème Et quand vous parlez de choisir, je vais vous souvenir de terre en classe du troisième. Pour la première fois que je fais le château, j'avais des couples. un jour nous prier ensemble chaque fois de place. Après la fin de ce jour, je vais de... Si tu verses sur un... dans la vie, tu vas voir ma vie. Mm -hmm. Quand je verse sur le feu, des pigeons, des pigeons, des pigeons, des pigeons, la classe des En la de des pigeons, des pigeons, de pigeons, Je vais pas pigeons, c'était à la pente la... La des je suis dans tout. personne. ne voit. Personne ne voit, Et comme tu comme tu es bête là, tu veux que c'est ta famille qui s'est éliminée, non? Oh Seigneur, je ne sais pas ce que vous voulez. Parce que je pense que tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Maintenant, la dimension où vous êtes... Je vous ai parlé de l'accélération financière. Parce que je suis en train de, comme je suis en train de vous parler là. C'est le genre de... Aujourd'hui, tu te retrouves dans 2 millions. Après, demain ou dans une semaine, tu es dans 100 millions. Que tu ne sais pas comment. Quelqu'un est venu dire dit, oh, je voulais investir dans un projet. Il te prend comme ça, là, pour rien. C'est une possibilité. Vous devez comprendre ça. Maintenant... Tu dois arriver à un niveau de ta vie où tu comprends que cette, euh, cette accélération financière ne viendra que parce que tu as laissé partir toutes les personnes que tu essayais de sauver. Parce que tu ne peux pas pour sauver, en fait, tu ne peux sauver personne. Je vous dis souvent, soyez égoïste. Soyez égoïste. Tu manges ton argent seul. Il y a les dépenses positives, il y a les dépenses non positives. Et quand il te demande quelque chose, tu donnes si tu veux. Tu n'es pas forcé de donner. Et tu le fais comprendre, que je vous donne parce qu'il veut. C'est le genre que tu ouvres ton, ton porte-monnaie comme cela, quelqu'un voit 3 millions dedans, tu retires 20 000, tu lui donnes. J'ai. Je peux donner plus que ça, mais je refuse. Pas que tu as 3 millions, tu portes 2 900, tu donnes. Oh, c'est ma famille, non? C'est ma famille, non? Vous te parlez, je ne sais pas. Et je vous dis encore, il y a des membres de votre famille qui pratiquent sur vous. Et quand ils viennent à côté de vous, ils font comme s'ils ne connaissent pas Maraboué. Ah. Ah, yeah. oui. Voilà, <rire> une, une flèche à, gauche, voilà, une une flèche flèche à droite. droite Voilà, pour vous séparer Et la femme qui s'occupe de ça S'il vous plaît C'est une femme qui donne le lavage Toujours ce que vous faites dire oui. Donc j'ai amené, je, voilà. amené voilà. ma Voilà, voilà Montez toujours aux endroits vos gens oui, <rire> Vous êtes bêtez, oui, oui Seigneur Seigneur oui. <rire> Donc quand j'ai vu un midi Je me suis dans la vidéo comment Je m'en a dit Après ça, ça va se calmer voilà. Et ça coule et tout ça Voilà vous voyez ça soeur pas chez Marabou pour la séparer avec son mari Je suis hey, au yeah. Vous allez me croire Vous allez me croire Je n'ai pas pu Parce que la correction n'a pas entendu Je n'ai pas pu envoyer les vidéos dans mon téléphone Oui Pour oui. voir toi même que c'est ma soeur qui fait ça sa soeur -là a vécu chez elle elles ont accouché le même moment elle a tout donné, la même chose qu'elle à son enfant elle à l'enfant sa soeur après sa soeur pas chez pour la séparer avec avec, avec son mari écoutez hein, si vous voulez être bête, et le truc c'est que l'esprit te montrait mais, et je suis sûr que ces gens-là ne peuvent pas te pratiquer aussi, c'est pour avoir l'emprise sur vous mais je vous ai dit aujourd'hui dans la journée que on ne peut rien contre vous tout le mal toutes plus mauvaises incantations là c'est déjà en train de, de tomber les écailles sont en train de tomber voilà, tu dis que c'est ta fille, Tu dis que c'est ta fille elle. Non, quand je parle de ma fille, Tu vas lire, elle, elle a eu le bac chez moi Elle a eu le bac lui chez lui. toi, oui, la elle licence est chez, chez toi chez Oui, oui, oui, le master chez toi, oui, tout, c'est toi qui faisais, ah, non. non On t'a dit merci, on t'a remercié On t'a remercié, non Et c'est même Dieu qui a permis que tu vois l'autre là Voilà, pourquoi ça n'a pas marché Et Effectivement, ils t'ont séparé de ton mari pendant une certaine période Ils ont quand même séparé Oui, voilà, donc même la séparation initiale là, je suis sûr qu'ils ils avaient quelque chose à voir Parce qu'il y a des gens qui partent au marabout pour manipuler vos intentions donc, tu restes comme ça, tu sens comment à l'intérieur de toi tu es tiraillé Tu ne sais pas ce qui se passe, on est en train de faire des incantations sur toi Tu restes comme ça, c'est comme si une voix vient te dire que pas de là, pas de là, pas de là, pas de là Tu dis que je sais que ce n'est pas moi ici Voilà ta mère un de ton foyer. Oh, laissez, laissez, laissez, laissez. Ouais, Seigneur. Le en... est... Tous les détails, elle connaît. Et ils vont vous dire des paroles. C'est comme ça. Je peux pas vous dire combien de couples les familles ont séparé. Oh, c'est comme si on scanne ton mari quand tu n'es pas là. Et même si tu si, si, disent bonjour à quelqu'un, même si c'est n'importe comment, ils vont amplifier. Et en te parlant, tu peux sentir l'esprit qui est derrière. Vous devez avoir le discernement, parce que vous avez le bon cœur sur votre famille. Vous montrez tout ce que vous faites. Vous montrez mes vidéos. Vous montrez ceci. Ils vont utiliser ça. Mais je vous assure, je ne reçois pas les deceptive chez moi. Même une minute, je ne les reçois pas. Dès qu'ils viennent à dire les Ils les il chasses, a les chasses. Tu prends quelqu'un, tu l'amènes chez toi. Elle part pas dans le même endroit pour te séparer. Massa. elle vit avec toi, tu dis que c'est ta fille c'est ta fille, elle. tu vas lire je sais non, tu dis que non ça c'est ma personne, j'ai tout fait pour elle tout fait pour quelqu'un, ne veut pas dire que quelqu'un peut tout faire pour toi je sais donc maintenant je t'ai dit que comme tu es là, tu es en train de te lever tu es en train de ressusciter tu sors d'un cercle dans lequel le on t'avait mis là Même les difficultés d'enfanté que tu as là, écoutez, pssst, vous allez commencer à analyser chaque problème de votre vie. Il y a quelqu'un derrière, et quelqu'un de votre famille. Tu te maries, on avait d'abord dit que tu ne vas pas te marier. Quand tu as fait ce que tu es marié, là, tu as jeûné, Dieu as ouvert ton truc. Elle était contre le mariage. Qui te dit qu'ils ne sont pas les faits pour que tu n'enfantes pendant le mariage? Là? Écoutez, vous allez, vous allez arrêter de devenir bête. Arrêtez de devenir bête. L'homme n'aime pas l'homme. Et je vous ai dit que les gens, les gens de votre famille, tous les incantations-là, ça va remonter. C'est un peu comme si on avait lancé quelque chose en bas de l'eau, ça va monter à la surface. Tu vas ressentir, tu vas dire que, que l'autre là, tu vas voir, commencer à voir comment tu avais manipulé. Et quand tu vois derrière s'exposer, ça veut dire que tu as libéré. Parce que tu étais sous ça, tu ne savais pas non. Tu faisais seulement. Tu as 5 millions, tu portais 4 millions, 5 millions, tu vas le donner. Tu as tes choses, tu portais, tu vas tout donner. Comme si on, on te télécommandait. Oui. Donc, je fais des soins à la maison. Je ce qui Je suis d'abord Je suis payé. Je Je fais des soins à la mmh. Je à père, Je L'aide de quelqu'un, la personne décide de lui ouvrir un centre de santé. Une, une clinique. Une, une, une, une, une, 1, 1600, mètres 1,600 mètres carrés. Elle ne ah portait pas dit à ses parents. Les personnes qui veulent la bloquer. Ouais, Seigneur. Et depuis là, c'est comme ça. La personne a été faire comme ça là maintenant. Oui. <rire> Ce qu'avait te dit par rapport à ça, c'est que ton étoile, parce que vos parents connaissent vos étoiles. Je vous dis ça chaque jour. Ton étoile ne peut être que retardée. Même si la personne ne vaut pas de centre de santé, de santé là, hein, la clinique Dans six mois tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va te dire la même chose Mais seulement il faut que tu sois sage Comme je vous ai dit qu'il y a les femmes que vous n'attirez que les hommes riches On monte, on descend, on te gâte n'importe comment On te fait tuer l'aide n'importe comment Quelqu'un va te voir comme ça, la pape, il va dire que tu es comme ma personne Donc tu dois comprendre ça que Quand la chance est là pour toi, hein, l'autre là c'est pour toi Tu vas voir et tu vas voir d'autres Ils n'ont que plus retardé Maintenant tu dois comprendre ta puissance. Tu dois comprendre parce que votre problème c'est que vous êtes. C'est un peu comme si vous êtes illettré. Vous retournez toujours vers eux comme si vous avez besoin d'eux. Vous n'avez pas besoin des gens de votre famille. Lorsqu'il y a la révélation à la délivrance, justement, vous n'avez pas besoin des gens de votre famille. Vous n'avez pas besoin d'eux. Quand tu comprends ça, tu peux vivre maintenant ta vie. Et tu les exposes. Hein. Certains vont venir avouer devant toi. C'est tu vas tomber sur la vidéo, comme tu as vu la vidéo là. Imagine ta petite soeur pas faire les incantations contre toi et ton mari. Tu tombes sur la vidéo. Jesus. Les choses que tu n'aurais jamais pu imaginer, même dans le rêve. <rire> euh, yeah. et ils, font ils font les innocents devant vous. Mais tu parles de quoi Le bébé, voilà. Elle dit que sa soeur faisait l'innocent devant elle. Pardon, laissez. Oui, oui, oui. Vous allez voir que certains de ces gens-là, et veulent ton mari, ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller. Oui. Fais il il attention. C'est fait la, là de... uh -huh. moi mmh. qui te parlait tu, tu étais divisé entre ta famille et lui, tu faisais comme ça là. Tu faisais comme ça. Maintenant tu connais. Écoutez, j'ai envie de rire moi, j'ai envie d'éclater de rire, je tape moi. Bah <rire> de Facebook, j'aurais aimé continuer mais ma batterie est à 1%. Mon banc est déchargé. Donc je vais vous laisser. <rire> Il faut que je un peu la femme là parce que je ne sais pas ça pas de bêtises ici là. Elle a les chances, tu l'as envoyé devant moi ici là. Tu laisses ton mariage, on garde tes choses comme ça la roha. Allez toujours ouvrir vos fesses pour aux gens. Dites -tout, toutes vos choses aux gens. Allez toujours. Oh oh. Pardon. Sépteurs, écoutez, tu vas voir les projets qui vont venir vers toi. Dans trois mois. Écoutez, vous allez même m'envoyer les prados que m'a mis. Pardon, voilà ton cadeau là-bas. Écoutez, je suis pas, Dieu ne m'a pas envoyé dans votre vie. Il faut que vous, vous, vous, vous devez vous réveiller. Et c'est toi qui as toujours tes chances. Maintenant, quand tu connais que la direction, si je ne parle plus jamais, tu vas avoir ton énergie, ta paix, ton argent. Et l'argent appelle l'argent. Hein. Quand tu commences à avoir l'argent, ça vient, après l'autre encore vient, après l'autre vient, après l'autre vient.